Bienvenue dans Ecovillage sur les Visionnautes. Nous allons continuer notre voyage au travers des pratiques durables en montagne et nous intéresser aujourd'hui à la cabane de berger autonome, Made in Les Diablerets. Comment est venue l'idée Pourquoi des cabanes de berger Alors l'idée, c'est de base, c'est assez marrant puisque ce projet est né comme beaucoup d'autres projets dans, ce, dans la vallée autour d'un verre puisque c'est notre ami Jean-Pierre Vitoni qui est berger dans le, la région, qui est passé un jour à l'atelier et puis qui, qui nous a fait part de sa problématique. Donc c'est vrai que lui, il gère plusieurs alpages, donc il embauche plusieurs bergers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a un vrai problème à trouver des jeunes qui sont motivés de par le fait que c'est un métier quand même assez compliqué par rapport aux conditions de vie. Les bergers partent quand même 4 mois à l'alpage et ils sont plus ou moins coupés du monde. La première année où j'étais ici, j'ai dormi dans un container euh, de chantier, tout simple. Et puis le, le problème, c'était quand même tout ce qui est euh, humidité, euh, c'est cru, euh, j'avais froid malgré le chauffage à gaz ce qui provoquait encore plus d'humidité. Cette année, depuis le début de l'alpage, j'ai euh, une de ces nouvelles cabanes. Et là, vraiment, ça, ça m'apporte un, un énorme confort au niveau euh, température, au niveau électricité. Euh, j'ai un frigo que j'avais par l'année passée, donc il y a plein de nourriture que je peux avoir quand même euh, qui m'ont vraiment manqué l'été passé. Euh, je peux charger mon appel qui est quand même quelque chose de très important parce que j'ai besoin d'un contact permanent euh, avec mon patron. Il m'appelle tous les soirs pour savoir si je suis rentrée parce que comme je suis seule sur l'Alpa, je, euh, je peux avoir des rochers quelque part ou être blessée. Ça, permet, ça me rassure complètement dans mon métier. Euh, ça me permet d'avoir aussi de l'électricité pour le parc de nuit. Euh, c'est vraiment... Euh, J'ai le chauffage, un chauffage à bois, ça chauffe très vite. Et c'est vraiment très, très confortable. Concernant les matériaux, donc elle est totalement enveloppée d'une couverture aluminium type préfa. C'est un matériau très robuste et très léger, donc ce qui va lui donner une espérance de vie normalement assez longue, entre 40 et 50 années. On a essayé d'apporter un maximum de confort, mais notre principale exigence, c'était aussi la légèreté. Puisque le principal but, c'était de pouvoir transporter ces cabanes en hélicoptère. On a l'impression que l'hélicoptère, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus écologique, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autres solutions. Les alpages qu'on parle ne sont pas du tout accessibles par voie terrestre. On parle d'altitude de 2500, 2600 jusqu'à 2800 mètres. Pour ce qui est des solutions, ils ont essayé les caravanes qui résistent très mal à la force de l'hélicoptère, au vent que ça procure, à l'atterrissage, au décollage. Donc c'est très compliqué. Le conteneur, c'est un élément extrêmement lourd, donc il fallait souvent démonter, amener en plusieurs parties. Donc euh, ça entraînait entraîné euh, 5, 6, voire plus de rotations d'hélicoptères. On est aujourd'hui à une cabane équipée avec frigo, fourneau et tout à 825 kg. Donc ça, on en est très très fiers. Aujourd'hui comme aujourd'hui, c'est absolument formidable. Il y a les jours où il pleut aussi, où c'est nettement moins drôle. Et puis euh, quand on arrive dans une cabane comme celle-ci, où on se sent à la maison vraiment, c'est du bois, c'est chaleureux, c'est décoré, ça, ça remet vraiment du beau au mon cœur, et je pense que pour bien vivre sa saison, il faut un endroit où on est bien, où on se sent chez soi. Quand ce ne sont pas les bergers qui sont dans ces cabanes, est-ce qu'elles pourraient avoir une autre utilité On pourrait les utiliser pour quelque chose d'autre Le fait qu'on soit totalement autonome, qu'on stocke de l'énergie dans notre batterie, qu'on ait des multiprises, euh, on pourrait éventuellement penser de créer des circuits de vélo où les randonneurs à vélo donc, pourraient dormir et en même temps recharger leur vélo aux cabanes. Sinon, des parcours touristiques ou d'autres euh, fonctions en fonction des demandes souvent du client. Ça donne envie d'aller garder des moutons à l'alpage. N'oubliez pas de partager nos vidéos et je vous dis à tout bientôt.